Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de Golteri Couché. Le nom latin, vous ne le voyez peut-être pas vraiment très bien, c'est Golteria Fragrantissima. Alors on l'appelle aussi Golteri odorante, voire même thé des bois. Alors elle a a des noms celle-là. Tout simplement, tout s'explique, alors Golteri odorante, c'est quand l'arbuste est cultivé. Golterie couché c'est quand l'arbuste est sauvage, était es des bois, voilà, ben ce sont les Québécois qui lui ont donné ce nom, euh, on verra pourquoi le, cette huile essentielle a un rapport à les Québécois. Alors officiellement, vous pouvez trouver euh, des huiles essentielles avec des deux appellations, que ce soit couchée ou odorante, mais en gros, en gros, elles ont les mêmes propriétés, donc peu importe. La golterie c'est un arbuste d'une quinzaine de centimètres de haut et pour faire de l'huile essentielle on va utiliser les feuilles que l'on va distiller dans de la vapeur d'eau et l'huile obtenue est assez foncée euh, et pour avoir 2 litres d'huile essentielle il faut compter environ 100 kg de feuilles alors on retrouve essentiellement la golterie au Népal mais on en trouve aussi en, en Amérique du nord elle a été découverte au 18e siècle on y arrive par un Québécois, médecin botaniste. Les Indiens du Canada l'utilisaient déjà. Euh, en fait, ils utilisaient les feuilles. Ils mâchaient les feuilles de, de, de l'arbuste pour faire tomber la température. Et aussi, ils les mâchaient pour les mettre sur les parties douloureuses du corps. Alors, cette huile essentielle, elle a une odeur assez forte, assez, assez boisée, assez, peut-être un petit peu camfrée. Euh, et figurez-vous que dans cette huile essentielle, vous allez retrouver un, un pourcentage très élevé euh, de salicylate. Et ça, c'est tout simplement le composé chimique de l'aspirine. Donc, elle sera évidemment à proscrire chez les personnes qui sont sous anticoagulants ou qui sont allergiques au composé de l'aspirine, chez les femmes enceintes et allaitantes, et chez les enfants de moins de 8-10 ans. On trouve un petit peu les, les deux propositions. On va dire, on va prendre le plus gros, on va, prendre, on va dire 10 ans. En ce qui concerne son utilisation, on la réservera uniquement pour l'olfaction en cas de stress, parce qu'elle est stimulante, mais aussi et surtout, et on va parler que de ça, de la voie cutanée. Alors c'est pas sans rappeler que la Golteri couchée est très irritante, donc euh, pour la peau évidemment, donc uniquement en dilution, un maximum 20%. Alors je le rappelle, la dilution se fait avec de l'huile végétale, peu importe laquelle on va dire et vous pouvez mettre maximum 20 gouttes d'huile essentielle pour 100 gouttes d'huile végétale ça c'est maximum 20 gouttes si vous pouvez en mettre moins c'est aussi très très bien pour ce qui est de la voie orale alors j'ai lu qu'une cuillère à café d'huile essentielle de Golteri équivalait à 90 comprimés d'aspirine autant dire que là vous oubliez la voie orale hein, sinon euh, c'est peut-être capoute, <rire> voilà. Alors cette huile essentielle en fait c'est une pépite parce que c'est un Puissant anti-inflammatoire. Elle est très souvent utilisée par les kinés et donc très souvent connue par les sportifs. Son côté anti-douleur, anti-inflammatoire, antalgique va réellement soulager vos douleurs, essentiellement articulaires et musculaires pour, donc, pour les entorses, les crampes, les tendinites, l'arthrose et c'est aussi un stimulant hépatique. Donc quand on sait qu'elle contient les mêmes composés que l'aspirine, on comprend aisément que cette huile essentielle, elle va vous aider en cas de problème circulatoire, que ce soit par exemple des jambes lourdes ou des maux de tête d'origine circulatoire. L'huile essentielle de Golteri couchée est donc anti-inflammatoire, antispasmodique, vasodilatatrice. Dans les planches de Sophie, alors bien évidemment, on retrouve la Golteri pour tout ce qui est crampe, tendinite, torticolis, entorse foulure muscles, douleurs, arthrite, polyarthrite, arthrose et aussi le foie pour son côté hépato-stimulant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager vos, vos expériences avec cette huile essentielle, à aimer la vidéo, à partager pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao